Créer une immersion dans le français oral. Vous manquez de spontanéité à l'oral Vous cherchez vos mots Vous hésitez avant de parler Vous manquez de pratique C'est le moment de créer une immersion dans le français oral. Je vous explique tout de suite comment faire. Je suis Nathalie Porte et je suis enseignante de français depuis 2012. Je suis la créatrice du site Nathalie Fleu. Je suis spécialiste des niveaux intermédiaires et avancés en français. Je suis aussi psychologue de formation, j'ai plus de 10 ans d'expérience, coach en expression orale pour les étrangers et moi-même apprenante en langue étrangère. L'expression orale est ma spécialité, mon sujet d'expertise depuis des années. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui est très demandé Comment développer sa spontanéité en français Comment parler de manière plus fluide Comment être immergé dans le français oral Vous allez connaître et appliquer des méthodes pour mieux pratiquer le français oral. Et vous allez faire ça sans vivre dans un pays francophone et sans payer un séjour d'immersion. Ce que je vous propose, c'est une formation en autonomie. Vous apprendrez comment gérer vos erreurs, les différents types de cours de français qui existent et leurs intérêts. Vous apprendrez comment progresser en autonomie. Vous saurez comment vous entraîner seul à parler. Vous pourrez créer votre immersion dans l'oral où que vous viviez. Vous saurez comment améliorer votre compréhension orale avec la méthode de l'écoute active. Vous saurez aussi quels sont les bons éléments de la communication. Une bonne communication claire et sans stress. Vous apprendrez des moyens pratiques pour parler avec des francophones régulièrement. Ce programme s'appelle « Français oral 100% pratique ». C'est une formation entièrement en ligne sur Internet. Vous pouvez la suivre à votre rythme, pas d'horaire particulier. Il y a huit modules de formation et à la fin, vous pourrez réaliser votre plan d'action, c'est-à-dire les priorités, vos priorités, quelles sont les ressources adaptées dans votre situation et un agenda d'activité. Quoi faire, quel jour, etc. Vous aurez comme support des vidéos avec la transcription complète, c'est-à-dire chaque mot de la vidéo dans un document texte. Des fichiers audio MP3 pour écouter euh, tout le contenu où que vous soyez en vous promenant par exemple ou dans les transports. Vous aurez un carnet de travail, workbook en anglais, un carnet de travail que vous pourrez compléter au fur et à mesure. Vous pourrez l'imprimer, mais aussi le compléter en ligne. Ce sera votre compagnon. Quand Eh bien, c'est simple, c'est quand vous voulez. Le début, c'est quand vous voulez. La durée, cela dépend de vous. Vous pouvez travailler seulement quelques minutes par jour ou plus, quelques heures par semaine, en fonction de votre emploi du temps et de vos besoins. C'est vous qui décidez. Et en plus, cette formation est disponible à vie. Vous pouvez la revoir, vous pouvez faire une partie maintenant, une partie plus tard. Ça reste disponible. Alors, est-ce que c'est bien pour vous cette formation C'est bien pour vous si vous avez un niveau B1 minimum en français. Donc un, un, un niveau intermédiaire B1. C'est ce qui vous permettra de bien comprendre mes vidéos. Si vous comprenez l'essentiel de ce que je vous dis maintenant, vous avez le niveau suffisant. Dans les vidéos, je parle lentement et vous avez aussi euh, toutes les transcriptions. C'est pour vous si vous parlez peu français dans votre quotidien. Si vous manquez de spontanéité à l'oral. Donc vous hésitez quand vous parlez, euh, quand vous cherchez vos mots, etc. Mais aussi si vous ne savez plus comment progresser à l'oral. Quelle méthode Comment faire Comment avancer Attention, ce n'est pas pour vous si euh, le français est votre langue maternelle. C'est un programme destiné aux personnes dont le français est une langue étrangère. Si vous avez un niveau élémentaire en français, ce n'est pas pour vous non plus car vous ne comprendrez pas euh, toutes les vidéos. Si vous manquez beaucoup de confiance en vous quand vous devez parler, si vous êtes très stressé quand vous parlez, il y a une autre formation qui est plus adaptée pour vous. Elle s'appelle Destination Confiance à l'oral. C'est un programme de groupe plus adapté pour les personnes qui manquent de confiance. Alors voyons le programme de cette formation, ce programme en autonomie qui s'appelle Français Oral 100% Pratique. Donc le programme pour les personnes qui manquent de spontanéité à l'oral mais qui n'ont pas de problème de confiance. Donc les personnes qui veulent créer leur immersion dans le français. Donc il y a huit modules au total. Donc module 1, pourquoi je n'arrive pas à parler. Module 2, mes erreurs et moi. Votre vision des erreurs, comment avancer en français malgré vos erreurs, comment euh, limiter vos erreurs, comment travailler avec vos erreurs. Module 3, les différents cours. Je vous parle de différents cours qui, de français qui existent sur le marché, sur internet, dans les écoles de langue. Et qu'est-ce qui peut être intéressant pour votre spontanéité Et quelles sont les limites aussi des cours Le module 4, je m'entraîne seul. je vais vous apprendre à comment vous pouvez développer votre spontanéité avant de parler avec les autres, quand vous êtes seul, avec plusieurs méthodes. Module 5, je développe l'écoute active. Vous allez vraiment apprendre une méthode qui va vous permettre de beaucoup améliorer votre compréhension orale. Module 6, je communique mieux. Vous apprendrez tous les éléments importants de la communication orale, que ce soit verbale ou non verbal. Tout ce que vous devez faire pour avoir une bonne qualité de communication avec les autres. Module 7, je parle avec différents interlocuteurs. Je vais vous apprendre comment trouver des interlocuteurs francophones près de chez vous ou sur Internet, comment les contacter et comment établir des relations durables avec eux. Module 8, mon plan d'action, je vais vous apprendre en fait à définir vos priorités, euh, quels sont les types d'activités pour vous et définir un agenda pour avoir vraiment un programme pour l'avenir. Le prix de tout ça, c'est seulement 139 euros. 139 euros. Vous pouvez payer par carte bancaire, internationale ou Paypal. Alors je vous attends. Toutes les informations se trouvent dans la description en dessous de cette vidéo. Un lien pour avoir plus d'informations mais aussi le lien d'inscription. N'hésitez pas, je vous attends. A très bientôt.